Bonjour à tous, on est parti aujourd'hui faire la pesée sortie hiver du colza. En fait, là, l'application Yara Imagité. Il faut faire une nouvelle analyse. Voilà. On oh va bah d'accord, yeah. Excusez-moi pour le bruit. La analyse, il Y allez, j'ai fait 6 photos. J'envoie l'analyse. Hop. Alors... En entrée hiver, il faisait 1,3 kg. Et là, vous voyez, actuellement, il a absorbé 100 unités. En entrée hiver, il avait absorbé 80. Dans le coup, c'est 20 unités en plus qui ont été faites grâce en fait au couvert. Entre 100 et 170 unités. faut que je le mette en deux fois. Euh, début montaison, euh, ça va pas tarder. Là, on est en à peine reprise de végétation. Je vais pouvoir faire l'apport euh, d'azote. Euh, moi, je pense que ouais, je vais tabler sur les 70 unités. Et après, quand les boutons seront accolés, et eh ben, je mettrai euh, le solde de l'azote. Nu grec un peu accusé le coup je sais pas s'il va mourir les graminés euh, par contre ils vont mourir dans le colza vous voyez bon le colza il a perdu pas mal de feuilles là le fénu grec mais je pense pas qu'il va repousser quand même on verra ça dans quelques temps sinon je suis assez satisfait de la technique euh, ce que je vous invite c'est d'aller revoir la la vidéo que j'avais fait euh, au mois de janvier je vous la mets en description là. Que je vous avais montré euh, trois techniques euh la pesée du colza et moi dans le coup j'ai refait la technique euh, de jean louis avec euh, la tablette ou votre téléphone avec l'application euh, yara imagité plus la réglette azote terrinovia qui est vraiment très pratique parce que vous voyez en même pas deux minutes, euh, on sait l'azote qu'on a à mettre euh, à la parcelle. Voilà le mélange qu'on a été chercher à la coopérative. C'est pour le premier apport du colza. Bon là, il reste un peu, c'était dans le fond de leur mélangeuse, je pense, un peu de super. Et sinon, mon mélange, c'est Kizerit et Ammonitrate. L'Ammonitrate, bah, elle apporte aux 100 kg 33 unités et demie d'azote. Et là qu'ils héritent en fait, c'est pour le magnésie et pour apporter le soufre. Il faut savoir que le colza a besoin de 80 unités de soufre pour sa montaison. Et là il est en train de commencer la montaison en faveur des températures. On est aujourd'hui euh, le 17 février et on va faire le premier rapport. Bon, ici là à cet endroit là on n'a pas mis d'azote c'est comme vous voyez le colza a resté sous l'eau bon il n'y en a pas grand ça représente environ 10 heures il avait resté sous l'eau au mois de janvier et comme vous pouvez le voir le colza ça aime pas rester sous l'eau il a pourri alors là à cet endroit bah ce qu'on va y faire, euh, j'essaie d'y se mettre euh, un couvert pour pas que ça s'en salisse. Et le reste du colza, bah, vous voyez, il est joli. On a eu la chance, euh, si vous voyez, à cet endroit-là, on a rouvert... Euh, il si y a une trappe, en fait, sur le vicon pour euh, fermer la trappe quand il n'y a, a pas de, de colza. Et ce qu'on fait aussi dans les cultures euh, de blé euh, ben bah, on a juste... Euh, la dose à la parcelle alors aujourd'hui on est le 3 mars on met l'azote voilà un peu comment se comporte le blé vous pouvez voir là c'était de la folle avoine le désherbant a pas trop mal marché et comme vous pouvez le voir là vous voyez il est en redressement on n'est pas loin du stade d'épi 1 cm c'est là où il faut mettre l'apport d'engrais vous pouvez voir que les vieilles feuilles sont jaunes, mais nous on a préféré faire un passe à portalage. Alors voilà, c'est un mélange en fait d'ammonitrate avec du Super18. C'est pour apporter tous les éléments en soufre et en phosphore pour le besoin du blé au redémarrage. Et après, la partie ammonitrate amène l'azote.